L'usage des gamètes préservées ne pourra être fait que de façon autologue, c'est-à-dire qu'il ne pourra concerner que la patiente qui a préservé ses gamètes et non pour un don à une autre personne. La première technique, également celle qui est la plus utilisée, est la vitrification d'ovocytes matures. Elle consiste à stimuler les ovaires afin d'obtenir plusieurs ovocytes, de les recueillir par ponction et de les vitrifier. Il s'agit d'une technique de congélation. Les différentes étapes seront décrites sur la diapositive suivante. C'est une technique qui peut être proposée pour toutes les femmes dès lors que la puberté a débuté, avec un âge limite de 38 ans environ. Elle peut être proposée aux patientes célibataires et en couple. S'il y a urgence à débuter une chimiothérapie, cette technique peut être réalisée à n'importe quel moment du cycle. Enfin, elle n'altère pas la réserve ovarienne et permet une bonne survie des ovocytes dévitrifiés. A noter que cette technique nécessite un délai de 15 jours environ pour réaliser la stimulation ovarienne. En moyenne, on estime qu'une femme de moins de 35 ans, pour laquelle 8 ovocytes matures ont été obtenus, aura entre 30 et 40% de chances d'obtenir un enfant. Plus on augmente le nombre d'ovocytes cryoconservés, plus les chances de grossesse augmenteront. Les chances de naissance vivante sont modulables en fonction de l'âge de la patiente, du nombre et de la qualité des ovocytes obtenus. La vitrification ovocitaire comprend trois principales étapes que nous allons ensuite détailler dans les suites de cette vidéo. La première consiste en la stimulation importante de la croissance folliculaire par des injections de traitements hormonaux. Une fois la stimulation achevée, la maturation finale des follicules est déclenchée et le recueil du liquide folliculaire par ponction des ovaires à travers le vagin peut avoir lieu. Ensuite, les ovocytes contenus dans le liquide folliculaire et recueillis par la ponction sont analysés au laboratoire et techniqués pour être congelés d'une manière spécifique. C'est la vitrification. Si la réserve ovarienne est altérée au moment où il y a un projet de grossesse, les ovocytes qui avaient été préservés pourront être dévitrifiés, c'est-à-dire décongelés, et mis en fécondation avec des spermatozoïdes pour obtenir des embryons qui seront à leur tour transférés dans l'utérus de la patiente. Pour comprendre le principe de la stimulation ovarienne pour préservation ovocytaire, il est tout d'abord nécessaire de se rappeler le cycle féminin naturel en dehors de toute stimulation. Celui-ci est sous la dépendance de deux petites glandes qui se trouvent dans le cerveau et qui synthétisent trois hormones essentielles, la GNRH, la FSH et la LH. Sur les ovaires se trouvent de nombreux petits follicules, les follicules primordiaux, qui correspondent à des petites poches contenant les futurs ovocytes. A noter que les termes ovocytes, ovules ou œufs sont des synonymes. Ces hormones sécrétées par le cerveau stimulent les ovaires et entraînent la croissance d'un follicule tous les mois qui sécrète de l'eustradiole. Quand le follicule a assez grossi, le phénomène d'ovulation se produit le follicule expulse l'ovocyte dans la trompe et se transforme en corps jaune qui sécrète de la progestérone. Si des spermatozoïdes ont été déposés au niveau du vagin et ont eu la capacité de remonter la cavité utérine jusqu'aux trompes, que les trompes ne sont pas bouchées et que le phénomène d'ovulation s'est déroulé sans problème, la fécondation a 20 à 25% de chances d'avoir lieu dans la trompe. Puis l'embryon migre dans la cavité utérine pour s'y implanter, aidée par la progestérone sécrétée par le corps jaune. L'objectif de la stimulation pour une vitrification ovocytaire est de récupérer non pas un ovocyte mais un maximum. Cela nécessite donc un traitement hormonal permettant d'augmenter les taux hormonaux de manière beaucoup plus importante que lors d'un cycle naturel. Le traitement met donc pour une courte durée au repos les glandes du cerveau pour que les ovaires ne réagissent qu'au traitement hormonal et non pas au fonctionnement habituel du cerveau lors d'un cycle non stimulé. Ces traitements entraînent la croissance de plusieurs follicules sur chaque ovaire, qui sécrètent des quantités importantes d'oestradiol. Quand ces follicules ont atteint des tailles suffisantes, nous déclenchons la maturation finale des follicules par une injection, et la ponction des ovocytes a lieu 36 heures après ce déclenchement, juste avant qu'ils ne soient expulsés dans la trompe. A noter, la préservation ovocytaire ne diminue pas le stock de follicules présents sur les ovaires. En effet, lors d'un cycle naturel, parmi le stock de follicules présents sur les ovaires, l'un d'entre eux grossit et devient mature. Les follicules qui n'ont pas été recrutées dégénèrent et sont éliminés par le corps. Lors du cycle suivant, un nouveau stock de follicules est sélectionné, puis à nouveau l'un d'entre eux grossit et les autres sont éliminés. Lors d'une stimulation pour vitrification ovocytaire, L'objectif est de faire grossir la totalité du stock de follicules présents sur les ovaires pour obtenir un maximum d'ovocytes matures et d'éviter qu'ils ne dégénèrent sans donner d'ovocytes. Les traitements hormonaux s'administrent par injection sous-cutanée. Il suffit de faire un pli dans la peau du ventre ou de la face avant des cuisses et d'injecter le produit dans ce pli à l'aide des aiguilles fournies avec le traitement. Ces injections peuvent tout à fait être réalisées par vous-même. Elles sont à réaliser le soir après 17 heures, pendant toute la durée de la stimulation, c'est-à-dire environ 10 à 14 jours. Votre médecin déterminera quel produit est le plus adapté à votre situation. Il existe des injections en stylo, en seringue toute prête ou après reconstitution de produit. En cas de préservation dans le cadre d'un cancer, un traitement pour éviter les phlébites sera généralement associé. Il s'agit d'une injection d'anticoagulants à faire tous les jours à la même heure pendant trois semaines environ. Pour la préservation ovocytaire, le protocole le plus couramment utilisé est le protocole antagoniste. Le principe du protocole antagoniste est de débuter la stimulation au début du cycle, au deuxième jour des règles. Après vérification de la bonne croissance des follicules par échographie et prise de sang au sixième jour de stimulation, l'équipe médicale vous indique quand ajouter des injections supplémentaires, d'orgalutran ou de firémadel. Ces deuxièmes injections permettent d'éviter que le phénomène d'ovulation ne se déclenche spontanément avant la ponction. Plusieurs contrôles échographiques et prises de sang ont ensuite lieu régulièrement jusqu'à ce que l'ovulation soit prête à être déclenchée. Quand l'ovulation est déclenchée, la ponction est, progr est programmée 36 heures plus tard. Ainsi, si le déclenchement est réalisé le lundi soir, votre ponction des ovocytes est programmée pour le mercredi matin. Il est donc primordial de respecter le jour et l'horaire que vous aura communiqué l'équipe médicale pour réaliser cette injection de déclenchement de l'ovulation, puisque la ponction est programmée 36 heures après l'heure qui vous aura été donnée. Dans certains cas, notamment dans le contexte de préservation dans le cadre d'un cancer, les délais pour réaliser la stimulation sont courts en raison de la nécessité de débuter une chimiothérapie. Dans ce cas, le début de la stimulation peut se faire à un autre moment. Le jour de la consultation de préservation, une échographie est réalisée. En fonction de l'échographie, il peut être indiqué de déclencher l'ovulation le jour même, puis de débuter la stimulation 4 jours après l'injection vitrelle. La suite du protocole est identique au protocole classique. Stimulation folliculaire, deuxième injection pour éviter une ovulation spontanée, puis déclenchement selon l'heure indiquée par l'équipe médicale, et enfin ponction d'ovocyte le surlendemain. Pendant la stimulation pour vitrification ovocytaire, c'est l'équipe du suivi de la stimulation qui organise les rendez-vous de suivi et programme la ponction. Le suivi de stimulation, également appelé monitorage de l'ovulation, nécessite plusieurs contrôles pendant la stimulation. En général, il existe un contrôle vers le sixième jour de stimulation, puis de manière plus fréquente lors de la deuxième semaine d'injection de produits de stimulation. Ces rendez-vous de contrôle ne peuvent être fixés en avance car dépendent de la manière dont les ovaires réagissent au traitement. Cela nécessite une certaine disponibilité de votre part pour pouvoir réaliser ces rendez-vous de contrôle. Ceci consiste en une prise de sang et une échographie par voie vaginale. il se déroule le matin, les prises de sang entre 7h et 7h45 et les échographies entre 8h et 9h. La prise de sang permet de vérifier les taux hormonaux et l'échographie de vérifier la croissance des follicules sur les ovaires. Une fois la prise de sang et l'échographie réalisées, vous pouvez repartir de Gênes de Flandre. Entre 13h et 17h, vous recevrez un appel du suivi de stimulation afin de vous indiquer le traitement à réaliser, ainsi que la dose à réaliser et la date du prochain contrôle. Après 17h, en respectant approximativement le même créneau horaire tous les jours, vous réaliserez vos injections de traitement comme indiqué par l'équipe, et ce, tous les soirs jusqu'au contrôle suivant. En salle d'échographie, vous trouverez une cabine pour vous déshabiller et une table d'examen sur laquelle il faut s'installer en position gynécologique. L'échographie est faite par voie vaginale et l'idéal est d'avoir la vessie vide. Régulièrement, nous vous ferons participer à l'échographie en vous demandant de noter les différentes tailles folliculaires que l'on mesure. Un nombre important de patientes nécessitant de passer en échographie sur un temps limité ce moment n'est pas le moment le plus opportun pour répondre de manière posée et complète aux questions. Il est néanmoins important que vous ne restiez pas avec des doutes. Ainsi, il est possible que nous prenions note de vos interrogations lors du contrôle échographique et que nous vous apportions la réponse lors de l'appel de l'après-midi ou lors du contrôle suivant, après discussion éventuelle avec votre médecin référent. Les consignes de déclenchement vous seront données par téléphone après décision médicale. Il est impératif de respecter l'horaire qui vous sera donné pour la réalisation de cette dernière injection, la ponction étant programmée 36 heures après le déclenchement. Deux produits de déclenchement existent. L'ovitrelle est le plus fréquemment utilisé. Dans certains cas, on utilise une injection d'un autre produit appelé décapeptile. Le jour de la ponction d'ovocyte, il faut être à jeun depuis minuit. Vous êtes attendu en hôpital de jour d'assistance médicale à la procréation à 7 heures, muni de votre pièce d'identité. Le passage au bloc opératoire pour la ponction d'ovocyte a lieu dans la matinée. Le geste dure une dizaine de minutes. Néanmoins, votre installation et la mise en place des champs opératoires allongent à une trentaine de minutes votre présence au bloc opératoire. Les ponctions ne sont pas réalisées sous anesthésie générale, mais sous sédation. Vous êtes en mesure de discuter avec nous pendant le geste, mais la douleur est anesthésiée. Parfois, l'hypnose est également utilisée. Certaines consignes vous seront communiquées lors de votre sortie de ponction, comprenant notamment les signes devant vous amener à nous recontacter. Ces signes sont les suivants. Des douleurs pelviennes non soulagées par le spas-fond et le paracétamol, un ballonnement abdominal important, de la fièvre, des pertes vaginales anormales, des signes de flébite, une jambe rouge, chaude et douloureuse. La vitrification est une technique de congélation ultra rapide, elle permet de prévenir la formation de cristaux de glace qui seraient dommageables pour la cellule grâce à l'ajout de cryoprotecteurs. Les ovocytes matures vitrifiés sont stockés dans des pailles de vitrification qui sont stériles et scellées. Ces pailles sont identifiées et placées dans des cuves contenant de l'azote liquide à moins 196 degrés. Ces cryocontainers sont sous surveillance avec alarme 24 heures sur 24 la conservation des ovocytes vitrifiés a une durée théoriquement illimitée. Attention toutefois à l'âge maximal de réutilisation, qui correspond au maximum à la veille du 43e anniversaire. Il s'agit du cadre légal de prise en charge en assistance médicale à la procréation en France. Le laboratoire de biologie de la reproduction contacte les patientes par courrier tous les ans afin de connaître la volonté de la patiente concernant le maintien du stockage des gamètes ou leur destruction il faut impérativement répondre à ce courrier et également signaler au secrétariat tout changement d'adresse. Si la réserve ovarienne, altérée par les traitements, ne permet une grossesse spontanée au moment souhaité à distance de la préservation, il sera alors proposé de réutiliser les ovocytes préalablement conservés. La prise en charge consistera en la réalisation d'une fécondation in vitro de type XI, qui consiste en une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes au sein de l'ovocyte dans le but d'obtenir un embryon. Le ou les embryons obtenus pourront être transférés dans l'utérus de la patiente dans le but d'obtenir une grossesse. En pratique, des traitements médicamenteux sont souvent associés aux autres techniques telles que la vitrification ovocitaire et la congélation de tissus ovariens. Ces traitements permettent de mettre les ovaires au repos le temps des traitements anticancéreux. Après la ponction ovocitaire, dans le cadre d'une vitrification ovocitaire,